Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la deuxième composante du champ électromagnétique, le champ magnétique noté grand B. Alors on va voir que les principales manifestations viennent des aimants de ce champ magnétique et donc les aimants créent un champ magnétique et puis permettent d'attirer les objets à eux. Et on va voir également qu'une boucle de courant se comporte comme un aimant et c'est principalement le sujet de, du cours ici, c'est-à-dire nous allons étudier les champs magnétiques créés par des courants nous allons voir des champs magnétostatiques comme on avait vu un champ électrostatique c'est à dire que les courants qui vont créer les champs magnétiques ne vont pas dépendre du temps alors regardons ensemble le plan de secours nous allons donc tout d'abord parler de l'action d'un champ électromagnétique sur une particule chargée et nous allons voir la force de Lorentz et puis nous parlerons un petit peu, des mouvements d'une particule chargée dans un champ électromagnétique. Ensuite, nous allons calculer le champ magnétique créé par un courant. Nous verrons la notion de courant filiforme, la loi de Biot-et-Savart, qui est l'équivalent de la loi de Coulomb en électrostatique, la règle du tire bouchon très très importante, puisque nous allons voir que dans la loi de Biot-et-Savart, il y a un produit vectoriel qui apparaît. Et enfin, nous évoquerons les problèmes de définition et de continuité du champ magnétique. On évoquera les lignes de champ magnétique, comme les lignes de champ électrique. Nous verrons que le champ magnétique est un pseudo-vecteur. Donc ça, c'est un paragraphe important. À la différence du champ électrique, nous allons voir que le champ magnétique dépend de l'orientation de la base avec laquelle on travaille. On étudiera les symétries et les invariances. Donc Les invariances sont les mêmes que pour le champ électrique. Par contre, les symétries et antisymmétries sont différentes donc le cas du plan de symétrie et du plan d'antisymétrie. Et nous finirons par un calcul du champ par méthode intégrale. On calculera le champ créé par un fil infini, un champ magnétique cette fois-ci, donc parcouru par un courant, créé par un fil infini, et on utilisera la méthode des intégrales. On notera que dans ce chapitre, il n'y a pas euh, de paragraphe euh, concernant un théorème comme le théorème de Gauss qui permet de calculer le champ magnétique. Ce théorème existe, il se nomme théorème d'Ampère, mais nous ne le verrons pas cette année. Nous voici donc dans le paragraphe 2, action d'un champ électromagnétique sur une particule chargée, et nous allons évoquer la force de Lorentz. Alors cette force de Lorentz, en fait, elle a deux composantes. Si on écrit son expression, la force de Lorentz s'écrit Q facteur de E plus V vectoriel B. Il s'agit de la force de Lorentz. Nous, nous allons évoquer ici, puisque QE, c'est une force déjà connue, c'est la force de Coulomb, on va s'intéresser uniquement à la partie magnétique de la force de Lorentz. Cette partie magnétique, elle s'écrit Fm égale QV vectoriel B. Donc Q, c'est la charge en Coulomb, V, c'est la vitesse de la charge en mètres par seconde, et B, c'est le champ magnétique dans lequel est baignée la charge. Si on regarde la figure qui se situe à gauche, on voit qu'on a la charge Q ici qui va se déplacer vers la droite. Le champ magnétique B, donc un rond et une croix, il est situé dans, le, euh, dans la feuille. Si on fait le produit vectoriel, si on fait tourner le premier vecteur vers le vecteur qui est dans la feuille, eh bien, on obtient une force magnétique qui est dirigée vers le haut. D'accord Donc ici, nous avons la partie magnétique de la force de Lorentz, c'est un grand F d'ailleurs, qui est dirigée vers le haut, donc la trajectoire de la particule va être déviée vers le haut si on a un champ magnétique qui règne dans l'espace. Pour s'entraîner avec la force de Lorentz et le produit vectoriel, on peut faire quelques petits exercices. Donc la force de Lorentz, F égale QV vectoriel B. Si je vous donne, par exemple, une particule qui va dans ce sens V et un champ magnétique qui est, on va le dessiner en bleu, dans ce sens, quelle est la direction de la partie magnétique de la force de Lorentz Fm. Alors réfléchissez 2 secondes, mettez en pause la vidéo et puis on donne le résultat. Donc il faut qu'on fasse le produit vectoriel V vectoriel B. On va faire tourner le premier vecteur vers le deuxième. Si on tourne dans le sens horaire, alors on va visser comme un tire-bouchon. Donc ici, si on fait ça, on visse et donc on se dirige dans la feuille ainsi la force magnétique va être comme ceci on peut faire un deuxième exemple allons-y on prend cette fois-ci une particule avec une vitesse qui est vers nous et le champ magnétique on va le prendre dirigé vers le bas Faisons le travail, on fait tourner le premier vecteur, donc cette fois-ci, le vecteur V, il est vers nous. On va le faire tourner vers le champ magnétique, donc on va le faire tourner vers la gauche. Si on se place sur le côté, là, si on regarde sur le côté, comme ça, on va regarder ici. À ce moment-là, on va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et donc on va dévisser. Si on dévisse, alors la force magnétique, elle va être dirigée dans le sens dans lequel on regarde, c'est-à-dire qu'on va avoir une force magnétique comme ceci. Donc ici, ça va être euh, vers, plutôt, hop, on va dire, vers l'œil qui regarde. Voilà, j'espère que vous avez compris cette histoire de produit vectoriel. Il faut s'entraîner avec différents cas pour pouvoir euh, être à l'aise avec cette notion. Avec cette partie magnétique de la force de Lorentz, on va pouvoir travailler sur l'unité du champ magnétique. En effet, on va avoir la norme de FM qui est proportionnelle, proportionnelle à QVB. Ainsi, on écrit FM... Égale QVB en norme, on en déduit que B c'est FM sur QV. On fait une analyse dimensionnelle, donc l'analyse dimensionnelle consiste à regarder les dimensions de chaque terme. On va écrire ça entre crochets la dimension de B c'est égal à la dimension de la force magnétique, FM, divisé par la dimension de la charge fois la dimension de la vitesse. On connaît la dimension d'une force, grâce à la deuxième loi de Newton, la somme des forces égale MA. Et on sait que la dimension d'une force, c'est une masse fois une longueur fois un temps moins 2, puisque c'est une masse fois une accélération. On sait qu'une charge électrique, eh bien, sa dimension, c'est une intensité fois un temps. Ça, ça vient de euh, i égale dq sur dt, l'intensité du courant est un débit de charge électrique et enfin la vitesse, on sait que c'est une longueur fois un temps moins 1 on fait les simplifications qui s'imposent on va donc avoir L qui va disparaître on va avoir T et T moins 1 qui, qui vont disparaître et donc on se retrouve avec un champ magnétique qui s'exprime en M fois I moins 1 fois t-2. Donc ça c'est la dimension du champ, ça donne une unité, donc ça donne un b, la norme, qui s'exprime en unité du système international. Et eh bien l'unité du système international, ça va être des kilogrammes par ampère moins 1 par seconde moins 2. Cette unité, elle est un petit peu compliquée, pas très courante. Eh bien, on va utiliser une autre unité, réellement. Le champ magnétique, il va s'exprimer en Tesla. C'est l'équivalent de kg, ampère moins 1, seconde moins 2. Et donc, le symbole de Tesla, c'est grand T. On peut donner quelques exemples de champs magnétiques pour avoir une idée de l'intensité de ces champs magnétiques. Donc on va avoir, par exemple, intensité de champ. Les exemples. Si on prend le champ magnétique terrestre, le B terrestre, puisque nous savons que la Terre est baignée dans un champ magnétique, ça permet de dévier notamment les particules qui viennent du Soleil, les particules qui viennent du de, de cosmos. Et donc, euh, ce champ il est très important pour notre survie sur la Terre. Ce B terrestre, il vaut, en norme, 4,7 x 10-5 Tesla. Donc, c'est relativement faible. Deuxième exemple, le champ d'un aimant permanent. Combien vaut-il Alors, une idée donc ce sont les aimants qu'on utilise euh, généralement sur le, les frigos par exemple ou alors sur un, une, un tableau pour euh, afficher euh, quelque chose et eh bien on a du 01 tesla donc c'est pas très fort pas très puissant comme aimant encore et enfin dernier exemple si on prend un électro aimant un électro aimant donc ça va être une bobine deux fils parcourus par un courant. Donc le champ d'un électroaimant, eh bien on va pouvoir aller jusqu'à 10 tesla. Et là ça commence à être un champ magnétique euh, assez fort. On va s'intéresser maintenant rapidement c'est le paragraphe 2.2 de au mouvement d'une charge dans un champ électromagnétique. Dans un champ électromagnétique, on va écrire ça EB champ électrique champ magnétique. Et eh bien cette particule elle va être soumise à deux forces donc et en fait ces deux forces sont regroupées en une seule, c'est la force de Lorentz, Q, facteur de E plus V vectoriel B. Alors on va décomposer cette force puisque la force de Coulomb va avoir un effet et la partie magnétique de la force de Lorentz va avoir un autre effet on verra alors qu'un champ électrique permet soit d'accélérer une charge soit de dévier cette charge on pourra le voir dans l'oscilloscope par exemple un oscilloscope eh bien, on a un oscilloscope analogique. On a d'abord un champ électrique qui va régner pour accélérer la charge. Et ensuite, on utilise des condensateurs pour faire un champ électrique qui va être perpendiculaire au champ d'accélération. Et ce champ électrique perpendiculaire au champ d'accélération, donc ici on accélère, et ici on peut dévier la charge électrique. Et dans un oscilloscope analogique, donc avec un canon à électrons, on se sert de ce champ électrique pour à la fois accélérer et dévier la particule chargée. Par contre, le champ magnétique, lui, il ne permet que de dévier la charge électrique. Quand on dévie la charge électrique avec un champ électrique eh bien on a généralement une parabole ça c'est de la mécanique qui permet de dire cela et eh bien avec un champ magnétique, quand on dévie la charge on a plutôt la trajectoire la plus complète, la plus euh, compliquée, c'est une hélice trajectoire en hélice hélicoïdale ça se dit trajectoire hélicoïdale et là, on pourrait mettre trajectoire parabolique. Donc, trajectoire sous forme d'hélice. En effet, pourquoi le champ magnétique ne peut pas accélérer la particule chargée Eh bien, la partie magnétique de la force de Lorentz, le V vectoriel B, on voit que cette force, elle est perpendiculaire à la vitesse. Et si on calcule son travail, eh bien, une force qui est perpendiculaire à la vitesse ne travaille pas. Et donc, si cette force ne travaille pas, on ne peut pas accélérer la particule, mais uniquement la dévier. Donc Cette partie pourrait faire l'objet d'un cours entier, mais ça serait plutôt de la mécanique, puisqu'on étudierait euh, les trajectoires de la particule chargée en fonction euh, du champ dans lequel elle est baignée. Donc euh, nous n'allons pas faire ce travail de mécanique, on évoquera peut-être en TD un exercice euh, qui montrera euh, celle, cela.